Moi j'ai commencé à devenir un petit peu autonome en tricotage le jour où j'ai compris cette notion fondamentale de savoir tricoter les mailles comme elles se présentent. Il faut savoir reconnaître une maille pour pouvoir évoluer. Ça va vous servir pour tout, pour les cotes, pour les points fantaisie, pour réparer une erreur, vraiment pour tout. Donc il faut faire l'effort. Alors ici, j'ai des aiguilles un petit peu énormes comme d'habitude, avec 6 euh, fils, et j'ai tricoté sur plusieurs rangs, alors un coup à l'endroit, un coup à l'envers, vraiment j'ai fait les choses complètement au hasard, parce que l'objectif c'est justement de reconnaître une maille comme elle se présente. Alors la règle elle est là, c'est tout simple. Quand une maille arrive et qu'elle a une petite boucle comme ceci dessous, elle se présente pour être tricotée à l'envers. Quand elle a au contraire un petit V, qui parfois ne se voit pas, mais en tout cas, on voit qu'elle n'a pas de boucle, elle se présente pour être tricotée à l'endroit. C'est tout. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, la première maille, c'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier. Euh, on a du mal un petit peu à savoir comment elle se présente. Donc, moi, je sais comment je l'ai tricotée derrière, donc je sais qu'elle commence à l'endroit, mais c'est vrai que la première et la dernière maille, c'est toujours un petit peu délicat, parce qu'elle est un peu lâche. Celle-ci, moi, je sais que je dois la tricoter à l'endroit. Je vous expliquerai tout à l'heure... Comment je le sais Alors on regarde, pas de petite boucle, je la tricote à l'endroit. Pas de petite boucle non plus, je la tricote à l'endroit, donc mon fil est ici. Ici, petite boucle. Je passe le fil devant et je la tricote à l'envers. Là, je suis en train de tricoter les mailles comme elles se présentent. Petite boucle aussi. Alors vous verrez que vous vous y habituerez très facilement en plus. Votre œil, même vos mains, vont finir par s'habituer à la vue et au toucher de la petite boucle ou de pas la petite boucle. Ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite et surtout de ne pas compter. Petite boucle, je reste sur une maille qui doit être tricotée à l'envers. Pas de petite boucle, je la tricote à l'endroit. Pas de petite boucle. Donc entraînez-vous. Bon, enfin, moi, à la limite, si j'avais qu'un truc à apprendre en tricotage, ça serait ça. Voilà. Pas de petites boucles, je les tricote à l'endroit. Petites boucles, je les tricote à l'envers. Alors, c'est plus rare, mais ça peut arriver, qu'on vous demande, non pas de tricoter les mailles comme elles se présentent, mais de contrarier les mailles. Eh bien, si on vous demande de contrarier les mailles, ça veut dire que vous allez faire l'inverse. Une maille se présente avec une petite boucle. Si je la tricote comme elle se présente, je vais donc la tricoter à l'envers. Et si je dois la contrarier, je vais la tricoter à l'endroit. Petite boucle, je la contrarie. Est-ce que mon fil est derrière Oui. Petite boucle, je la contrarie, je la tricote à l'endroit. Encore une petite boucle, je la contrarie toujours. Donc je la tricote à l'endroit. Petite boucle aussi. Ici, pas de petite boucle. Je la contrarie, je la tricote à l'envers. Alors c'est plus rare dans les explications, mais ça peut arriver. Pas de petite boucle, je la contrarie. Pas de petite boucle, je la contrarie. Petite boucle, c'est bien de ça dont je parle, hein, quand je parle de petite boucle. Si je veux la contrarier, je vais donc la tricoter à l'endroit. Alors il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est de se demander pourquoi on veut nous faire tricoter les mailles comme elles se présentent. Il y a, il y a une raison à ça, hein. je veux dire, ce n'est pas un hasard. Eh bien, tricotons les mailles comme elles se présentent un petit peu, Je, va le... regarder. je vais tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'au bout, boucle à l'envers, et puis on va regarder sur le rang suivant comment elles vont se présenter du coup. Et vous allez voir qu'elles vont se présenter à l'inverse. Et ça, c'est fondamental pour tricoter des côtes plutôt que de vous prendre la tête à compter deux mailles endroit, 2 mailles envers, deux mailles endroit, 2 mailles envers, et faire l'inverse sur le rang suivant, et bien vous tricotez tout le temps toutes les mailles comme elles se présentent, sauf le rang numéro 1, qui est le rang de base, mais tous les autres, et de cette façon, vous aurez tricoté des cotes parce que vous aurez tricoté les mailles à l'inverse du rang précédent, voilà je termine mon rang, on va regarder un petit peu, donc là vous avez vu, j'ai tricoté les mailles comme elles se présentaient. Voilà, à l'endroit, à l'endroit et à l'envers ici. Bien tournons, enfin, comme ça, hop. Celles qui se présentaient à l'endroit, je les ai tricotées à l'endroit. Et bien derrière, elles se présentent pour être tricotées à l'envers. Celles qui se présentaient à l'envers, je les ai tricotées à l'envers. Il y a des petites boucles. Et bien elles se présentent pour être tricotées à l'endroit. Tricoter des mailles comme elles se présentent, c'est en réalité les tricoter à l'inverse du rang précédent. Et ça, c'est une règle fondamentale. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, règle fondamentale, règle parmi les règles, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est tricoter les mailles à l'inverse du rang précédent. Eh bien, contrarier les mailles, c'est tricoter les mailles de la même façon que sur le rang précédent. Alors c'est une règle qui vous servira un peu moins, parce qu'on vous demande un peu moins souvent de contrarier les mailles. Mais si on vous demande ça, c'est parce qu'en réalité, on veut que sur le rang suivant, vous tricotiez les mailles exactement comme sur le rang précédent. Donc c'est l'inverse de tricoter les mailles comme elles se présentent, bien sûr. On va quand même se garder quelques minutes pour méditer tout ça, hein.